Bonjour les amis, aujourd'hui pour faire la vidéo et après ce que vous pour faire aujourd'hui, pour faire à votre commentaire, c'est parti, à vos commentaires va faire des trucs avec des trop rigolos. Salut beau, tu fais un partage chez vous, la même dans votre vidéo 42 dans la pop culture chez Geek Concept, j'espère que ça te plaira. direct. Merci à tous. C'est super 42 abonnés. Ouais, c'est super 42 abonnés. J'espère que fait 42 abonnés pour la vidéo puisque c'est pour faire euh, l'entendre, euh, penser euh, préparer comme ça faire l'instant que la faire le tout simple hein. Bon, moi, je vais dire que là, que la faire là, tout simple hein. Bon, moi, je vais dire que ça. Allez, commentaire suivante. Plutôt cool. Tu savais que c'est plutôt cool et j'espère que vous avez trop de personnages privés pour faire comme ça ce con. Juste après vous qu'on a joué pour faire ça. Montage très collectif, bravo Thibaut. Les, mais les musiques sont très belles. Et bah oui, parce que ça c'est comme ça, c'est comme un Sicile Jean. Et pas comme ça pour faire vous pour l'instant que je sépare. Hein? C'est parti. Excellent le passage sous les mains humaines des animaux. C'est quoi elle est comme ça pour faire l'humain des animaux Attends, jusqu'au bout comme ça, à l'intérieur, Je sais comme ça, comme je boire de l'eau. Oh. J'ai pas pu faire l'instant que je vais prévu pour faire jouer. Bon, c'est parce que c'est pas facile. 42 abonnés, excellent. Plutôt 50, peut-être. Et ben bah oui, parce que ça, c'est l'instant que j'ai juste à ma, ma l'eau. N'est-ce pas comme ça, pousse-le. Bravo. Bravo, 42 abonnés. Mais tu sais, comme ça, pour l'instant, on est déjà 40 abonnés, ça s'appelle le concept. N'hésitez pas à ça à l'instant pour faire votre par exemple, on peut faire les des par exemple. Donc, bravo réponse. Réponse, c'est parce que ça, c'est la vidéo, moi, je vais faire comme par exemple, faire juste au bout, l'intérieur. Donc, les réponses, cette fois-ci, justement, pour préparer, pour faire dessus, les prévues, pour faire jouer, pour faire votre, faire exemple pour faire les réponses. Bien sûr que j'aime bien. Est-ce que vous pensez pour faire l'intérieur, parce que les réponses, on peut l'entendre. Il y a des gens pour faire juste au fond. Pickle a enfin fait sa chaîne YouTube. Quelle excellente nouvelle. Merci pour cette vidéo. Très intéressante. Bon travail. Mais tu sais, comme ça, juste au fin, euh, juste avec vous, je vais dire que je vais penser. Je vais me préparer comme ça, là. Hein, parce que je sais vous. <rire> C'est aussi que ça. Très bien passé que ça. A votre commentaire Et voilà, j'espère que de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. et puisque la vidéo jusqu'au bout, et je dis à la prochaine fois, et à la prochaine fois, puis puis abonnez-vous, mais surtout. Et puis, à bonne vidéo jusqu'au bout Essayez pour faire jusqu'au bout, pour faire la fois la vidéo, l'autre vidéo, ici Tu savais quoi exactement pour faire sa musique, pour faire la vidéo du clip, pour faire la prochaine fois Abonnez-vous, et puisque du coup. Et à uh, plus je j'ai ciao et bye bye.